Hey boys, bienvenue à Weedman, bienvenue dans ce nouveau type de vidéo Dégustation de cannabis, dégustation numéro 1, le blueberry Et oui, euh, on va séparer la euh, dégustation de review euh, Quand quelqu'un va m'envoyer un cadeau, euh, soit du BC ou qui fait pousser son propre cannabis Quand il n'y aura pas d'étiquette officielle, on va mettre ça dans la dégustation Tandis que les produits de l'Ontario Cannabis Store, la SQDC, euh, qui sont scellés euh, On va mettre ça dans le review donc, euh, ça va régler beaucoup de choses. Donc, euh, aujourd'hui, on essaye le Blueberry. Euh, mon joint est entamé. Ça paraît-tu que la vidéo, je vais recommencer souvent. Mais là, c'est la bonne. Euh, J'ai bien aimé ton Bruce Banner. Hein? C'est la deuxième variété que tu m'envoies, par d'osh. Le blues Banner, c'est la vidéo numéro 181. Allez voir ça. Euh, J'ai vraiment aimé le buzz. Le Blueberry, ça goûte le bleuet. Euh, les trichomes sont là, les tricombes sont là. Euh, si on veut comparer ça avec euh, la SQDC, un petit peu plus de feuilles, hein, les sugar leaves, mais c'est normal. Hein, ça, c'est fait au ciseau, c'est fait à la main. Euh, tandis que la SQDC, c'est des grosses multinationales qui, font, euh, qui envoient leur cocotte dans une machine avec des petits couteaux, j'imagine. Puis ça enlève les feuilles, ça arrondit un peu là, la cocotte. Euh, si on regarde ça à l'extrême, ça magagne les tricônes, vous comprenez? Ça magane la qualité de la base, de, de la cocotte. Euh, donc, ça magane le THC, les terpènes, etc. Donc. Euh... Un affaire par contre du Blueberry que j'entre les mains. Euh, J'étais certain, certain que c'était un sativa. Et puis, à ma grande surprise, c'est un indica. Euh... Je ne sais pas si c'est euh, un indica euh, hybride à, à 60-40. Mais euh, je m'attendais pas à, à... Que ça soit écrit indica. Je t'assure que ça aurait été écrit hybride. Pourtant... Mais non, c'est ça. C'est ça. Ils, mettent, ils disent que c'est euh, ça calme. Tandis que moi, je trouve que c'est quasiment plus euh, énergétique. Euh... Ça fait quelques fois que je te fais ta vidéo. Là. Ouf, je te jase ça depuis tantôt. Écoutez, je vais t'annoncer une nouvelle. C'est une nouvelle des États-Unis. Mais quand même, c'est la plus grosse compagnie de cannabis de la Floride. La plus grosse compagnie. Puis c'est une compagnie qui fait de l'argent. Euh, mais avant que je te dise le titre de la compagnie, aujourd'hui, une compagnie. Euh, comment je pourrais te dire ça J'ai pris des notes. Une compagnie qui fait des, des recherches qui ont dit que cette compagnie faisait de la fraude, euh, puis là l'action la, elle a descendu de 10%, mais en tout cas peu importe, on, on parlera pas de ça, mais euh, le monde pense que c'est pas vrai qu'on fait de la fraude, que les journalistes ils comptent des mensonges, des menteries pour que l'action a plonge. Puis qu'à bête, puis que le monde dit, hey, fuck, c'est une compagnie qui fait de la fraude, j'en veux pas, man, j'avance, j'avance, j'avance. Puis là, quand tu vends ton action, puis personne n'en veut, ben là, le prix baisse. Puis là, tous les millionnaires, bien, ils vont m'acheter quand le prix est super beau. Là, tu as dû penser que c'est la théorie du complot, puis que je suis en train de te faire Mais c'est arrivé avec Afria l'année passée. Et puis, euh, les mois passent. Et puis, euh, ça se concrétise pas vraiment euh, les, les, les. ce que le gars il disait, le journaliste l'année passée sur Afria. Bon là mon grinder est jammy, man. Oh my god! Je vais prendre un autre bout. Fait que euh, la compagnie ça s'appelle euh, t -R -U. Ça s'appelle pas T -R -U. Ça s'appelle True Live. Mais je vais juste te dire exactement comment ça s'écrit là. T-R-U bro, bro. <rire> C'est rendu où? Je l'ai. T-R-U-L-I-E-V-E. -E. Donc, euh, il serait peut-être dans une fraude. Euh, FBI. Toute la patente, mais... Puis la compagnie qui a fait de la recherche là-dessus, ça s'appelle Grizzly. Comme l'ours, là. Grizzly Research. Donc, je sais pas, man. Je sais pas. 26 pages. 26 pages... Euh... Le rapport disant que c'est des fraudeurs, puis que la compagnie en Floride de cannabis True Live, euh, c'est pas bon, puis euh, ils font du cannabis euh, du out, poussé à l'extérieur, puis que le cannabis, il n'est pas, bon, est, est pas de bonne qualité, puis True Live, ils disent que c'est de bonne qualité. Mais là, nous autres, on ne l'a pas essayé, de cannabis de True Live, en Floride. Fait qu'on le sait pas, nous autres. Si on pouvait l'essayer, on pourrait le savoir. Mais, on ne sait pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on écoute Winman pour se divertir, on écoute Winman pour avoir du fun. Right, c'est entertainment, puis euh, un peu d'information, un peu d'information, quand je fais des erreurs, les boys, mais j'essaie de me reprendre, puis je le dis dans la prochaine vidéo. All right, je vais fumer un autre blueberry de fardoche, euh, J'ai rien à dire, goûte le bleuet, euh, bon petit buzz. La seule chose que je pourrais peut-être reprocher, c'est que, bizarrement, j'ai l'impression qu'il est IVA, plus d'indicaux. Donc... Euh... Je suis content de fumer du cannabis, il n'y a pas de cariophyllane là-dedans. Euh... Il n'y a pas le goût de, de, de parfum, là, que... J'aime pas ça, celle-là, hein? Parfum, savon, va vaisselle, là, tu sais. Fruité, sucré... Floral, Gazi. J'aime tout ça. J'aime tout ça. J bientôt. Je vais bientôt faire la vidéo euh, le Saturna de Broken Coast. J'en ai. Donc. Euh, soyez à l'affût. Parce que ça s'en vient très bientôt, les boys. Merci à mes Patreons, merci vraiment, euh, vous êtes quatre personnes qui m'ont encouragé à chaque mois, euh, c'est vraiment ça qui va faire en sorte, je vais faire plus de vidéos, que je vais pouvoir sortir de mon appartement, euh, puis arrêter de travailler six jours, non, c'est drive, c'est drive, mais j'aimerais ça pouvoir me payer un voyage, mettons, euh, au ce que du cannabis, au BC, ou euh, aux États-Unis, dans des... Euh, Allez, mettons à Denver ou je ne sais pas trop, ce qu'il y a beaucoup de boutiques. Euh, J'ai vu ça sur, euh, j vu ça sur euh, la chaîne de, de Autoroute 420. Euh, à la fin de la vidéo, il y a à Denver, la ville du Colorado. Denver, hein, il y a l'avalanche Colorado qui est là. Il y a l'équipe de football aussi, puis tout ça. Mais c'est vraiment touristique. Et puis, euh, ça s'appelle... Euh, Tour 420. T-O-U-R, tour 420, là, quand même. Puis t'amènes un en autobus d'une place à l'autre. Puis pour les touristes, puis tu dors dans un hôtel que tu peux vapoter dans la chambre. Il euh, y a des règlements, il y a des règlements. Mais c'est vraiment accentué pour les fumeurs. Donc tu t'en vas là, là, puis tu vas fumer dans ta journée. Là, puis euh, ça te fait découvrir des affaires, puis. Avec mes Patreons, c'est des choses comme ça qui vont faire en sorte que je vais prendre me payer des voyages pour le cannabis, à filmer. Puis même si on peut pas se procurer le cannabis ailleurs comme ça, mais c'est intéressant de voir ça. Si je vais en Jamaïque euh, fumer du cannabis, je sais que tu peux pas t'en procurer du cannabis en Jamaïque. Mais c'est le fun de voir euh, Winman fumer euh, du cannabis en Jamaïque. C'est le fun de voir ça, man. T'as ne pas ça voir Winman euh, fumer euh, un joint au B.C. C'est récurrent, même si tu peux pas te le procurer. Écoute, Winman, euh, oui, ça évolue. C'est pas juste la SQDC. Winman, euh, oui, c'est le cannabis, bro. Il euh, y a du monde de la France qui nous regarde. Il euh, y a du monde de la Suisse qui nous regarde. Euh, écoutez, boys, c'est le cannabis. On évolue. faut changer dans lui il faut évoluer. Des growers comme ça, qui font pousser leur cannabis, c'est des passionnés. Euh, c'est pas des Joe Blow. Euh, puis les gens là, qui m'envoient du cannabis du BC, puis qui, qui font des recherches sur les Growers, puis qui ont, qui ont goûté avant de me l'envoyer, c'est pas des Joe Puis euh, des fois, euh, je peux me tromper avec le Girl Scout Cookie parce que c'est pas le même phénotype. Et puis euh, le MQ Ultra, euh, j'avais aucune idée que ça avait un goût de du euh, couche le MK Ultra de Namasté, rare, dégueulasse. Le MK Ultra de Aurora, bien ordinaire. Il n'y avait pas de Woody couche là-dedans. Pareil comme le nouveau là, euh, euh, de Cove, là, le Pink Kush avec le Boba. Je l'ai déjà essayé avec cadeau d'un abonné, le gars de l'Alberta qui m'avait envoyé ça. Aucun goût de Pink Kush là-dedans. Aucun. C'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le croire. Là. C est, c est, ça ne veut rien dire. Là. Ils en font plein d'erreurs. À cette heure, le, le, le Jean-Guy de Rip, le Sweet Jersey 3, il est revenu. hein? Mais à cette heure, la variété du Sweet Jersey 3, c'est plus du jean -Guy. La variété du Sweet Jersey 3, maintenant, c'est mélangé. Winman, c'est la référence. Pourtant, vous le savez. Alright, les boys. Merci bien, Hugo, pour les cadeaux. Euh, C'était la première vidéo de... C'était la première vidéo de pas review, mais bien dégustation numéro 1. Merci à toi, Fardoche. Merci à tout le monde qui m'encourage me, qui euh, sur Instagram. En me donnant des dons, en, en étant mon Patreon, euh, ça c'est vraiment hot, puis là je commence à mettre des vidéos sur le Patreon. Euh, là je mets une journée d'avance, ça va commencer à s'accumuler. Euh, je vais prendre une longueur d'avance sur les vidéos pour que les gens sur Patreon soient un petit peu plus récompensés. En ayant les vidéos, euh, plusieurs jours d'avance, quelques jours d'avance. Comme ça, euh, ça va être une façon de les récompenser. tous les vidéos vont se retrouver sur Youtube. C'est une question euh, de quelques jours pour l'instant. Donc, euh, merci vraiment, merci vraiment. Et puis, euh, le Saturnus en vient très bientôt dans quelques vidéos. Faut ouvrir ça! On va ouvrir ça! Charlie boys! Merci Fardoche!